Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en tradant, je me disais mais comme c'est facile de trader avec une méthode de scalping lorsqu'on la maîtrise bien. Je regardais les graphiques et il était évident qu'on était dans un, dans un mouvement haussier. Il y avait 5 à 10 bougies vertes en 15 minutes. Je me disais pas la peine d'essayer de, de, d'analyser la situation économique. Quand on veut trader et avoir de bons résultats, il est clair qu'il vaut mieux avoir une méthode de scalping efficace que de perdre son temps à, à faire des analyses économiques, écouter des commentaires de, de X ou Y. Que ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est consacrer un petit peu de temps à analyser le marché. Donc sur les différentes unités de temps, Donc vous regardez d'abord le 4 heures, puis vous regardez le 1 heure, puis vous descendez sur le 15 minutes, le 5 minutes, et ensuite, vous vous positionnez sur 50 ticks et 100 tics, et vous attendez le moment idéal qui vous est indiqué par des indicateurs. Donc Dans ma formation au scalping, vous avez des indicateurs, entre autres le stochastique, les bougies que j'utilise, les bougies Ekenashi, et à ce moment-là vous attendez le moment idéal pour rentrer dans le marché et en quelques secondes vous avez fait votre trade. Donc inutile de chercher des méthodes compliquées, il suffit d'avoir une méthode avec quelques indicateurs qui vous indiquera à quel moment rentrer et là vous rentrez au bon moment, vous sortez et vous attendez 5 minutes peut-être 10 minutes pour vous repositionner lorsque les indicateurs sont bien positionnés. Donc le scalping, le trading de cette manière-là, ça s'apprend très rapidement. Ça ne sert à rien, comme prétendent certains, d'étudier pendant un an une méthode. Non, ma méthode de, de scalping, eh bien, vous pouvez l'apprendre en 2 trois jours en regardant l'ensemble de mes vidéos. Ensuite, vous ouvrez un compte de démonstration et vous appliquez simplement la méthode qui est enseignée. Donc c'est hyper facile, un enfant de 10 ans peut le faire. Donc toute personne qui veut gagner de l'argent en bourse peut le faire. La seule chose lorsque vous avez une méthode de scalping qui vous donne un taux de réussite de 95% c'est de savoir gérer les 5% de trades perdants. Vous n'aurez pas 100% de trades gagnants tous les jours, vous aurez 100% de trades gagnants souvent mais si vous avez à un moment un trade perdant, vous rentrez dans une position et malheureusement même si les indicateurs étaient bien positionnés, le trade ne se passe pas comme vous l'avez prévu, et bien, sortez rapidement et sur 15 ou 20 trades si vous avez un trade perdant, si vous ne le laissez pas euh, aller trop bas dans, en perte, et bien ça ne posera pas de problème. Donc vous devez faire en sorte qu'un trade perdant va peut-être être compensé par 3 ou 4 trades gagnants et pas davantage. Si vous avez une hésitation, si vous dites là je ne le sens pas très bien, eh bien vous coupez votre position, vous sortez avec une petite perte. Mais il ne faut pas être dans un mode d'espoir où vous, vous dites ah je suis rentré dedans, je vais, je vais peut-être attendre, peut-être que le marché va se retourner. Non, ne vous posez pas de questions, sortez de votre position et attendez un meilleur moment. Donc vous avez vraiment des indicateurs quand vous avez un marché clairement haussier et clairement baissier. Il suffit d'attendre la position idéale des indicateurs, vous rentrez dedans, quelques secondes ou quelques minutes après vous sortez avec un gain. Donc c'est comme ça que vous arrivez à faire des, des taux de, de réussite de 95%. Ça ne sert à rien de chercher d'autres méthodes où vous rentrez le matin et vous espérez en fin de journée d'avoir des gains. Enfin, Vous pouvez le faire si vous voulez mais vous aurez un taux de réussite de l'ordre de 60% ce sera très difficile d'arriver à des bons résultats, à mon avis en tout cas. Ça fait 10 ans que je fais du trading, ça fait 10 ans que j'ai suivi différentes formations et pour moi il est évident que si vous voulez vraiment des résultats eh bien c'est le scalping qui vous donnera les meilleurs résultats. Après vous avez certains trades avec l'expérience que vous pourrez sécuriser donc vous mettez un stop pour ne pas perdre de gains et puis vous laissez courir le marché si vous voulez mais ce sera un trade sur, euh, sur 10 ou sur 20 que, pour lequel vous pourrez vous permettre ça, mais la majorité des trades ben, ils vont durer euh, entre quelques secondes et quelques minutes maximum et vous arriverez ainsi à avoir une méthode de trading, de scalping, efficiente, performante et à gagner de l'argent. Donc les trades perdants, ça c'est ce qu'il faut arriver à gérer, mais avec l'expérience, euh, si vous n'êtes pas idiot, eh vous arriverez à faire cela euh, je vous le dis, un enfant de 10 ans peut trouver ça, si vous avez peur d'un trade, si vous êtes incertain sur le résultat du trade, ben vous le coupez. Mais un trade gagnant avec une bonne méthode de scalping, ça ne dure que quelques secondes et vous gagnez 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Avec l'expérience, vous pouvez augmenter la quantité et en une dizaine de trades, vous pouvez gagner plusieurs centaines d'euros. Donc vous pouvez suivre n'importe quelle méthode de trading mais je pense qu'il serait intelligent de votre part de tester une méthode de scalping. Que ce soit la mienne ou une autre, peu importe mais concentrez-vous sur une méthode de scalping et ensuite une fois que vous maîtriserez bien une méthode de scalping, vous pouvez passer à du day trading voire à même du swing trading si vous voulez pour certaines positions. Du moment que vous remontez votre stop une fois que vous êtes gagnant, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que si vous laissez une position ouverte au-delà de 24 heures et eh bien vous allez avoir des frais. Donc moi je me dis ce n'est pas la peine de se casser la tête, faites du scalping et vous aurez certainement des meilleurs résultats en très peu de temps. Voilà c'est ce que je voulais vous dire dans, dans cette vidéo aujourd'hui, vous voyez très beau temps ici à Tenerife. Donc si vous cherchez une méthode de scalping, ben, acheter n'importe quelle méthode de scalping, mais bon moi je connais la mienne, je peux vous la recommander, euh, mes étudiants ont de très bons résultats rapidement, il suffit de suivre les avis, euh, regarder les avis que m'envoient par email certains de mes étudiants, donc ils arrivent à de très bons résultats très rapidement. Donc c'est quand même le fruit d'une dizaine d'années de recherche de différentes méthodes que je vous donne dans ma formation. Donc, je vous conseille ma formation scalping plus ishimoku parce que ishimoku est un, est un indicateur vraiment extraordinaire euh, que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Donc, scalping plus ishimoku, vous avez ma formation à à peu près 400 euros. Vous pourrez la maîtriser rapidement, vous pouvez même la payer en 5 fois si vous voulez. Et vous arriverez à avoir une méthode vraiment très efficiente. Et je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des doutes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ma formation au scalping, vous avez un lien ici au-dessus euh, dans la vidéo et en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Et je serai là donc euh, pour vous assister si vous avez des doutes. Mais je pense que ma formation est vraiment au point. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Ici en dessous, vous avez un lien pour vous abonner. Donc allez-y maintenant. Voilà, et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et donnez-moi vos résultats si vous utilisez ma méthode. On ne sait jamais, je peux peut-être encore l'améliorer. Donc donnez-moi vos résultats, vos doutes que vous aimeriez euh, que je vous montre euh, en vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.